Bonjour, on est le 13 mai 2019, euh, j'aimerais regarder un peu les marchés, ce qui se passe ce matin euh, parce qu'on a eu une flambée du bitcoin cette fin de semaine, euh, on est allé toucher 6300 points, euh, on essaie de, de trouver un, des refuges à cause de ce qui se passe en ce moment un peu partout sur la planète, sur les marchés, surtout sur les marchés américains. Euh, la peur s'est installée, euh, les euh, négociations avec la Chine euh, ont été rompues. Donc, euh, à cause de cette crainte, on se retrouve avec un, un, une peur. On essaie de trouver des refuges et l'or aussi monte ce matin. Cependant, je pense que les nouvelles générations n'ont pas compris l'importance de l'or dans le système euh, euh, système capitaliste euh, qui depuis des millénaires est une valeur refuge. Euh, c'est sûr qu'on a eu euh, des périodes plus fastes au niveau de l'art. Euh, en ce moment, on se trouve à être dans une grande consolidation qui perdure depuis 2011. Euh, la, la chose que je me disais au, à propos du Bitcoin, c'est sûr que les nouvelles générations euh, croient à tort. Euh, que le Bitcoin euh, est un moyen de placer des sous, mais si on analyse euh, ce que c'est le Bitcoin, euh, je veux dire comme Olivier de la Marche disait que c'est un bout de code dans le fond qui euh, euh, qui se trouve être dans euh, des machines qui font des calculs. Euh, donc il n'y a aucune richesse qui crée. Euh, est créée. C'est tout simplement une manière de stocker de l'information et l'information euh, euh, c'est de, de des chiffres qui sont là, stockés, des données qui sont là, stockées. Euh, le, le, le génie de, des crypto-monnaies, c'est qu'on est décentralisé, donc on n'a pas de banque centrale euh, qui contrôle ça. On peut, de gré à gré, euh, faire euh, des échanges. Mais il y a un autre problème au niveau du Bitcoin ou des autres crypto-devises. Qui utilise euh, les crypto-devises? Il y a quelques entreprises qui ont commencé puis qui ont cessé d'utiliser euh, les devises. La raison est, est très simple, ça fluctue trop. Hein. On avait 3000 000 quelques semaines, on est rendu à 6000. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, compter sur euh, une, une manière de, de, de faire des achats euh, avec une devise qui fluctue autant que ça? C'est sûr que les autres crypto-devises n'ont pas fluctué. Euh, ce, que, euh, ce que je veux dire, comme résumé, au niveau des... des de soit des, des crypto devises, surtout des, euh, du bitcoin, c'est absolument de la frime, euh, je le pense encore. Euh, euh, on se trouve à être dans un marché de spéculation pure et nette. Euh, Est-ce que le bitcoin peut monter encore? Oui. Euh, moi, c'est sûr que je n'investirai jamais là-dedans. Euh, c'est trop dangereux. Euh, c'est vraiment... Euh, Simplement relié à la spéculation. On utilise surtout l'analyse technique pour essayer de déterminer les hauts et les bas, mais au niveau valeur, ça n'a aucune valeur pour moi. Euh, même si euh, quelqu'un voudrait euh, spéculer puis euh, rentrer puis sortir à un certain moment donné, il pourrait le faire, mais euh, c'est trop dangereux. Euh, je vais revenir à, à l'art et au marché. Euh, dans le fond, ce que Powell avait fait euh, au niveau, euh, quand il a commencé à à, quand il est arrivé en place, et qui, sa politique c'était de monter les taux d'intérêt pour arriver à un taux d'intérêt qui, qui aurait été on dit raisonnable. Peu importe, euh, son ardeur a été freinée par euh, ce qui est arrivé en décembre, euh, au mois de décembre 2018, où on a eu après une montée de taux euh, euh, un crash très très important. Euh, Trump était très fâché de la situation, il, il lui a laissé savoir euh, et euh, Rirement, Trump euh, excusez, pas, a complètement changé son fusil d'épaule et a dit peut-être qu'il y aurait euh, une augmentation des taux euh, cette année. Mais la réalité, euh, je pense que non. Le, euh, la Fed, l'impression de fausse monnaie depuis euh, des années, surtout euh, depuis que Trump est en place aussi, euh, c'est éhonté et euh, euh, ça conduit tout droit, tout droit à la catastrophe. Donc je pense pas que ça va créer... Euh, euh, le fait qu'on monte, qu'on baisse les taux d'intérêt, de toute façon, je pense que euh, on va s'en aller dans le, les taux d'intérêt négatifs, comme la plupart de plusieurs euh, pays. Euh, donc, euh, les Américains sont destinés à s'en aller avec des taux d'intérêt négatifs. Et ce qui est le, le, le, le danger le plus grave, c'est que on a, on a la, la dernière crise, on avait des outils. Euh, la Fed avait des outils pour euh, pallier au marché euh, lorsque ça s'est écroulé euh, avec les taux d'intérêt. Ben on, on, on a injecté 1000 milliards, c'est Obama qui a injecté 1000 milliards dans le marché. Le résultat de tout ça, c'est que ça a soufflé, des années après, on le constate, ça a soufflé le marché. Oui, il y a certaines créations de valeur qui, qui s'est effectuées à cause de l'injection, l'injection massive de capitaux, mais euh, euh, pas comme ça aurait dû être. Euh, la plupart de ces rachats de, de cet argent-là a été mis euh, dans le marché boursier. On le voit très, très bien. Si on suit euh, les graphiques entre l'injection de capitaux et puis la montée du marché boursier, par exemple par exemple le Standard Poor's, on voit très, très bien qu'il y a une corrélation qui est très, très, très facile à faire. Donc en ce moment on se retrouve avec euh, une situation euh, très très précaire, euh, déjà les, euh, on voit depuis euh, la semaine dernière et encore on est lundi, c'est sûr qu'on <rire> peut essayer de faire un revirement de situation, euh, les gouvernements, surtout américains, le font souvent, mais là je pense qu'il vient un temps que la capitulation arrive et on est peut-être près de ce moment-là. Euh, je voudrais dans un premier temps peut-être euh, regarder les taux d'intérêt avec vous, mais euh, okay, je vais aller dans mon, ma section économie. Euh, C'est sûr que, euh, comme je vous le disais, on est dans une situation très très précaire en ce moment. Euh, ça fait longtemps que ça dure. Euh, on a eu euh, une construction de sommet. Comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, la construction de sommet s'est faite... Euh, sur, je parle sur les indices principaux, euh, c'est fait à très très très long terme, et là on arrive à un moment où euh, je pense qu'on est rendu au troisième so sommet, c'est un, un immense sommet euh, en M, et là on va peut-être, euh, ça va peut-être se solder à une, euh, une capitulation importante, et, euh, et le marché pourrait euh, vraiment en souffrir, euh, et on pourrait aller à la fameuse récession qu'on parle depuis longtemps. Euh, comme on sait, euh, euh, comme je vous avais dit, la yield curve, euh, on va aller voir ça, la yield curve euh, s'est inversée, le, le, le changement de direction est arrivé, donc on se trouve à être euh, euh, dans une situation où tous les, les, euh, les paramètres euh, économiques, je parle bien économiques, on ne on parlera pas côté technique, côté technique c'est là aussi, mais paramètres économiques euh, sont là vraiment pour... Euh, euh, qui présage une, une, une économie qui va être défaillante très très bientôt. Déjà l'économie est défaillante, mais qui va se précipiter et qu'on pourrait, ça pourrait se résulter par une récession, une récession, récession euh, importante. Euh, mais euh, ce qu'on fait tout simplement, comme je vous dis, moi je suis un analyste technicien graphique, sur les graphiques, mais euh, sur le long terme. Euh, je ne veux pas comme m'attacher à des tendances qui sont euh, même quotidienne. Je peux, je, je regarde les tendances quotidiennes, mais euh, c'est trop difficile à peut-être euh, baser notre euh, analyse sur euh, des situations qui sont euh, euh, quotidiennes parce que euh, on n'a pas le, l'arrière-plan. On ne voit pas très, très bien de manière quotidienne euh, l'arrière-plan de ce qui se passe réellement. Tandis que sur des graphiques à long terme, J'utilise euh, hebdomadaire et surtout mensuel pour avoir le, la, la, la vue d'ensemble de la situation. Et sur les graphiques mensuels, ça ne ment pas. On est dans une situation très, très précaire. Je voudrais, dans un premier temps, vous montrer comme ça euh, la fameuse Yield Curve. On va aller grossir ça. La Yield Curve, ça se trouve, ben, je, je suis allé sur le site euh, Stock Chart, tout simplement. Euh, on a un petit euh, instrument ici. Ici, euh, pour euh, nous montrer ce que c'est la yield curve, c'est tout simplement ce petit bout-là ici. Les taux 2 euh, ans, 5 ans à peu près. Là. Et là, on se trouve à être... On est inversé. Euh, on s'en va. Euh, la, la, la, la yield curve s'est aplatie et là, maintenant, on est inversé. Peut-être que l'outil est moins bon pour nous montrer ce que c'est. Mais de toute façon, on est dans une situation où que ça s'est aplati et même euh, si on irait plus précisément on pourrait voir que c'est inversé euh, mais ça euh, certains économistes disent que ah dans le fond c'est pas si important que ça la yield curve euh, on, on, on, on est on, on est arrivé là tranquillement ça s'est fait et puis là on dit bah non euh, yield curve même si c'est inversé il euh, y a d'autres paramètres qu'il faut regarder euh, mais là euh, non euh, ce n'est pas nécessairement un signe annonciateur d'une récession. En tout On va dire, mettons, la yield curve, ce n'est pas important. ok. On peut regarder d'autres paramètres qui sont très, très importants. Je vous, je, je vous ai déjà parlé de ça. Je vais vous en reparler. Tout simplement, ça se trouve être le taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Euh, ici, euh, c'est les taux d'intérêt très, très long terme. Je vous en ai souvent parlé, mais je remets mon graphique. Alors, ce qui est arrivé en, dans les années 2000, euh, on a eu une montée de taux d'intérêt. Parce qu'on va partir à peu près vers 2000, parce que c'est la portion euh, qui nous a, les, les derniers 20 ans hein, qui nous intéresse le plus. Dans les années 80, on avait une folie de la montée des taux d'intérêt. Mais là, ce qui est arrivé en 2000, on a eu, euh, euh, c'est la, la, les dot-com dot qui ont planté, c'est toute la technologie. Et on a eu ici, euh, taux d'intérêt qui montaient, montaient, montaient, avec euh, la montée des des indices, des actions, tout ça, on a eu la bulle, la bulle a éclaté, on s'est dépêché de baisser euh, les taux d'intérêt parce qu'on a injecté de l'argent dans le système. On a continué notre euh, déclin jusqu'à à peu près 2003-2004, puis là je me souviens très bien, c'est lorsque la guerre en Irak euh, a éclaté, George Rouge était sur euh, un porte-avions et euh, a a dit que la victoire était gagnée, puis ce n'était pas le cas du tout, mais les marchés ont pris ça comme du cash, et on a euh, commencé à remonter les taux d'intérêt, jusqu'en 2006 et 2007, on a eu un plateau ici. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qui est arrivé en 2007, les subprimes et tout ça, bon, ben là, on a eu le crash, un vra vraiment un, un très, très gros crash qui a influencé beaucoup, beaucoup... Euh, euh, tous les marchés, c'est là qu'on a décidé d'injecter de l'argent euh, en abondance euh, en achetant les bons du trésor, bons de, des entreprises. Et euh, on a injecté, injecté, injecté. Donc, les taux d'intérêt euh, ont baissé. Et ici, en 2015, on aurait pu commencer à monter les taux d'intérêt. Euh, la chute aurait été moins abrupte de qu'est-ce qu'on va connaître probablement. Et non, on a gardé les taux d'intérêt euh, au plancher jusqu'en 2016 on a dit bon bon, on va commencer à monter ça, monter, monter et là on est dans cette situation là où un plateau est en train de se former donc à la prochaine crise, le plateau peut être quand même assez long. Mais à la prochaine crise, les taux d'intérêt, on n'aura plus de marge de manœuvre. Il va falloir absolument baisser les taux d'intérêt en bas du zéro. Donc faire comme plusieurs pays, comme le Japon, il y a plusieurs pays européens où, où dans le fond le taux d'intérêt est négatif et on maintient une économie d'une manière artificielle en gardant les taux d'intérêt négatifs. Donc mais la réalité, c'est que dans le fond, on est dans, dans des situations très, très, très, euh, euh, une situation qui n'a jamais été connue sur les marchés. Où on était en expérimentation de d'injecter des capitaux comme ça dans le marché. Donc, on se retrouve en, en territoire expérimental. On n'a aucune idée de ce qui va arriver. Euh, mais la réalité, c'est qu'on pourrait vraiment connaître une récession vraiment importante, qui va faire en sorte qu'on va probablement changer euh, des paramètres, parce que c'est arrivé à, à plusieurs fois dans l'histoire euh, où on a changé euh, les paramètres. C'est arrivé en ben, le, les, les accords de Bretton Woods en 1944, euh, en 71 aussi, lorsque Nixon a, a délaissé l'or, euh, comme euh, détaché l'or du dollar américain. En 71 donc l'étalon or a cessé d'exister et il faut se souvenir que c'était euh, une manière euh, temporaire pour régler les dettes euh, reliées à la guerre du vietnam donc euh, c'est arrivé euh, là mais jamais rien a été établi aujourd'hui quelques-uns parlent qu'on pourrait rétablir l'étalon or ça me surprendrait ça me surprendrait vraiment vraiment beaucoup mais par contre euh, les réserves les, les banques euh, les principales banques centrales à travers la planète en ce moment euh, accumulent de l'or d'une manière euh, euh, extraordinaire, comme jamais ils l'ont cumulé en 2018, la Russie, la Chine. Euh, euh, plusieurs pays euh, accumulent de l'or et on dit que c'est une relique barbare. Mais pourquoi accumuler de tant d'or si euh, la relique barbare euh, euh, peut pas donner de rendement, c'est ça qu'on dit, euh, sert à rien L'or ne sert à pratiquement rien. L'argent, c'est faux parce que l'argent euh, peut être utilisé dans certaines applications industrielles, malgré que l'or aussi, mais d'une manière vraiment moins importante. Euh, mais là, on se trouve à, à, à, à dire que l'or euh, est absolument inutile. Euh, je pourrais vous répondre, est-ce qu'une crypto-monnaie qui vaut, qui valait quelques sous il y a des années, qui vaut maintenant 5000 qui a atteint 20 000 est-ce que c'est utile? Le bitcoin, qui sert du bitcoin? Il y a certains sites qui se servent du bitcoin pour euh, faire des transactions. Ce même pas des transactions physiques, c'est des transactions euh, virtuelles. Euh, les autres crypto-devises, à ma connaissance, personne ne se sert de ça. Donc, euh, est-ce que ça a une valeur Pour moi, je, comp je comprends le principe. La blockchain, c'est excellent. Euh, de décentraliser euh, la monnaie, c'est une manière excellente aussi qui pourrait, dans le futur, faire en sorte que certains petits pays qui n'ont pas de banque, qui n'ont pas de moyens, qui ont simplement un téléphone, puissent faire des transactions. C'est excellent, excellent. C'est pas ça que je dis. La seule chose que je me dis, quand en ce moment, on est encore dans la spéculation et dans l'expérimentation aussi. Donc, euh, le Bitcoin et les autres crypto-devises, euh, c'est... Euh, euh, pour moi, ça va encore euh, rester longtemps euh, jusqu'à ce que certaines explosent, euh, disparaissent tout simplement. Et puis, euh, celles qui vont rester vont peut-être être plus stables aussi, c'est ça, la stabilité des crypto-devises euh, euh, doit être là, parce que dans le fond, si on veut faire des transactions, il faut qu'on ait une certaine stabilité, comme les autres dollars. Euh, euh, on pas on verra pas le dollar canadien euh, euh, diminuer de 50%. On a quand même, oui, des fluctuations, mais pas aussi importantes que les crypto-devises. Donc, euh, c'est ça, au niveau de... Euh, des crypto-devises euh, mm, mm, mm. puis au niveau, comme je vous disais du taux d'intérêt ben on est vraiment en, en, en, dans une situation qui euh, est très très semblable parce que qui passé en 2007 surtout euh, maintenant on va regarder le dollar américain le dollar américain qui euh, euh, à long terme bon, je vais rester avec euh, les lignes au lieu d'aller avec les chandeliers euh, c'est la situation du dollar américain on va aller vo le voir rapidement au niveau mensuel euh, donc euh, oui on a eu une montée ici, la petite montée qu'on a eu depuis 2018, euh, c'est tout simplement ça ici, là je regarde sur le très très très long terme, et là euh, ça s'affaiblit, la montée s'affaiblit, euh... Je pense que là, on, est, on va tomber bientôt en correction. Euh, ça va être à suivre, parce que, dans le fond, c'est pour moi qui décide. Ceux qui décident de manipuler le marché peuvent le manipuler à leur guise. Cependant, au niveau mondial, on sait très bien que plusieurs, ben, dont la Chine, euh, la Russie aussi, euh, se départissent de la dette américaine, donc des dollars américains. La raison est très simple, c'est que... En ce moment, l'économie mondiale depuis 1944 est reliée directement euh, au dollar américain. À, à, on, toutes les autres devises sont, on pourrait dire, pas adossées, mais sont. Oui, euh, C'est le dollar américain qui prime au niveau des échanges mondiaux, au niveau de, de, du pétrole. au niveau. Euh, donc, si le dollar américain est central, quand, lorsque le dollar américain monte, les autres devises qui sont comparées au dollar américain américains descendent. C'est ce qui est arrivé dernièrement en Turquie, euh, euh, Venezuela, et même euh, les, autres, les, dev les devises canadiennes aussi, euh, l'euro, euh, donc euh, tout descend. Donc, on est vraiment au niveau mondial... Euh, euh, toutes nos transactions sont toujours euh, revisées en dollars américains. Donc, euh, certains pays, euh, dont la Chine et l'Asie aussi, euh, parce que l'Asie, c'est un super de gros marché, là, on l'oublie peut-être, mais, euh, mais Malaisie, Indochine, euh, c'est immense comme marché, euh, le Japon. Euh, donc, euh, eux commencent à se départir, plusieurs en tout cas pays, se départissent de dollars américains pour être euh, libres de faire des transactions comme ils veulent. Euh, la Chine, elle, euh, fait, en fait une tentative d'adosser le Yen à l'or. Euh, ça, ça fonctionne pas d'une manière encore euh, euh, abondante comme euh, avec la devise américaine, mais quand même, c'est une tentative qui euh, va pour moi se poursuivre. Euh, donc, euh, si au niveau mondial on voudrait faire des transactions, on pourrait très bien utiliser l'or, qui est la la, la devise par excellence même si, pareil, même si plusieurs disent que l'or ce n'est pas une devise ce n'est pas une monnaie euh, laissez-moi vous dire que les banques centrales savent exactement que l'or c'est une monnaie euh, peut-être pas une monnaie où qu'on peut aller acheter notre pain notre beurre à l'épicerie mais c'est une monnaie quand même qui euh, euh, au niveau de, de la richesse d'un pays euh, a une valeur euh, c'est la raison pour laquelle on gonfle notre inventaire d'or pour justement pallier à des crises qui peuvent arriver, comme celle qui va arriver, c'est sûr, qui va arriver à un certain moment donné. Donc, euh, c'est à suivre. Je veux dire au niveau du dollar américain, je pense que le dollar, dollar américain euh, va euh, probablement dégringoler. Euh, on va essayer de le maintenir de toutes les manières possibles, mais s'il casse ici, on a la tendance long terme mettons on vient ici rebondir si on continue on pourrait continuer mais on pourrait connaître une chute très très importante comme ce qui s'est produit euh, en 2002 surtout jusqu'à 2004 le, la, la folie des technos. et en 2006 7 8 euh, on a eu une petite chute mais euh, on a eu une montée depuis ce temps là donc c'est à suivre euh, maintenant on va aller voir l'or l'or qui ce matin euh, explose, euh, on est très très près, comme ça c'est sur le long long terme, on est très très près, attendez une minute, on va aller voir ça, on est très très près euh, euh, de l'explosion ici, on voit très très bien, ça c'est sur un graphique très très long terme, sur un graphique mensuel, on est très près de, de connaître une explosion, et comme je vous dis encore, la résistance importante est très 13,60. Très donc il faut absolument que ce 1360-là soit défoncé. Euh, c'est à suivre. On s'en va voir euh, de manière hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est une très bonne journée pour l'or. Ça commence bien en tout cas la semaine. On était à plus 13. On s'en va vers le 1300. Est-ce qu'on va avoir encore un renversement comme euh, ça arrive. Plusieurs manipulent l'or en ce moment et essaient de toujours euh, freiner les ardeurs de l'or lorsqu'on commence à... À recréer une tendance à la hausse. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est très très près d'un brisement à la hausse. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut être présent dans l'or en ce moment, parce que l'or et l'argent aussi, euh, les, puis lorsque je parle d'or et d'argent, je parle des orifères et des argentifères aussi, mais par contre, il ne faut pas être pressé, c'est très très important, ce paramètre-là. Aujourd'hui, au niveau du trading, on... on on essaie d'acheter et de vendre le plus rapidement possible pour avoir un profit, euh, impor, un, un profit on, on pourrait pas dire un profit important, mais aller gagner quelques sous. Mais la réalité de l'or, c'est que c'est un marché qui, qui se déplace très, très lentement. Euh, on voit très bien ici sur le long terme, comme je vous montre, ce qui est arrivé en 2000, lorsqu'on a eu cette montée fulgurante. Ça s'est fait au cours de plusieurs années, euh, presque dix ans. On a eu ici le crash de 2008. On n'a presque pas eu, à comparer du reste du marché, on n'a pas eu de, de, de pertes importante. Et le, la tendance s'est poursuivie à très, très long terme. Là, maintenant, on se trouve à être dans ce triangle qui est une longue, longue résistance qui perdure depuis longtemps. C'est ça qu'on voudrait voir défoncer pour que la tendance à la hausse se poursuive. Et comme quelques-uns avaient vu, et moi je le crois aussi, euh, c'est qu'on se trouve à avoir une immense euh, tête et épaule. Ça c'est la première euh, épaule. Et euh, la tête est ici. Et puis là, on se trouve à deuxième épaule qui a été construite euh, ici comme ça à peu près, et puis là, on irait, oh, excusez, comme ça, et puis là, on s'en irait vers une hausse qui pourrait être subst substantielle. C'est sûr que quand on parle de hausse, on ne parle pas de hausse directe euh, tranquillement, on peut avoir des euh, excusez on bas avoir des, des, et des hauts, un peu comme ce qui se passe ici de 2000. Euh, vous, 2008-2009, on a eu, mais, mais quand même, la tendance poursuivrait une hausse euh, vers des sommets euh, euh, importants. Le premier sommet, à, ici, ce, cette résistance-là, euh, si elle est brisée, mettons, 1400, on va dire, euh, là, on s'en va vers... Euh, Peut-être ici euh, une résistance 1500 et ensuite on a le 1800-1900 à défoncer. Et une fois que c'est défoncé, ben the sky is the limit. On s'en va euh, vraiment à la hausse et on ne sait pas où est-ce que la hausse peut nous conduire. Mais euh, de toute façon, la situation euh, de l'or, des orifères, de l'argent et des, ar des argentifères est vraiment bonne à long terme. Euh, il faut suivre euh, les mouvements. Euh, je pense pas qu'on va être euh, euh, qui peut, qu peut arriver euh, euh, une explosion immédiatement dans le sens que ça pourrait être long et puis avoir encore de la construction ici euh, euh, de la tendance jusqu'au fameux 360. Par contre, on pourrait vivre des su surprises importantes. Euh, dans le fond, euh, en ce moment, aujourd'hui j'ai checké ça le matin, je vais surveiller ça, c'est euh, vraiment pas beau au niveau des marchés, euh, au niveau du euh, euh, Standard Poor's, on a 47 points qu'on perd, au niveau du Dow Jones, 458, euh, Nasdaq, Nasdaq pas encore sorti, New York, 180, donc euh, ici, comme je vous avais dit, euh, la construction de sommets, pour moi, euh, euh, a commencé à se bâtir euh, à partir de, de décembre 2017, lorsqu'on a eu le premier creux comme ça, on a eu une montée, autre creux. Et là, en ce moment, la fameuse montée qu'on vient de vivre depuis décembre 2018, ben là, on retombe ici avec euh, le MAC qui nous confirme qu'on est à la descente. Euh, le, le, le RSI, excusez, et le MAC euh, lui aussi confirme qu'on est à la descente. Donc, euh, à date, euh, il faut vraiment euh, être hors des marchés, euh, mais au niveau de l'or... Euh, euh, c'est à suivre parce que, comme je vous dis, si on atteint euh, cette, euh, cette résistance-là, ben, le sky is de limit. Et au niveau des indicateurs, le RSI, on est à la hausse aussi. Au niveau du MAC aussi, on est à la hausse, même si c'est une petite hausse timide. Lorsqu'on, Si l'or explose, ben, on va s'en aller assez rapidement euh, vers, euh, vers une montée euh, qui pourrait nous donner... Euh, euh, quelque chose de très, très impressionnant. Donc, on se revoit bientôt pour poursuivre d'autres analyses. Merci.